Bon on y va. J'ai déposé. Hey, hey, hey. Salut. J'espère que tu vas bien. Moi aujourd'hui je vais bien. Et ben. Bah, Vidéo de l'année 2021, du coup, le fameux. Bonne année! Bonne année à toi qui regarde la vidéo cette année. Je pense que, comme vous, on a fêté les fêtes différemment et euh, de façon très simple. Déjà, couvre-feu le 31 donc. <rire> Donc, je pense que la majorité d'entre nous, nous avons fêté ça euh, en toute simplicité et différemment que les autres années. Du coup, je vous propose de continuer 2021 sur cet élan, hein, cet élan de simplicité. Ça, c'est un don de Dieu de pouvoir faire des cocktails bien comme ça. Et ça m'a fait penser à une conversation que j'ai vue avec des amis, avec des copines. Elles se reconnaîtront. Vous voyez, euh, à l'église, on a la chorale, on a le piano, on a la guitare, on a le... Comment on appelle ça? La batterie, le tam-tam et tout ce qui va avec, et les beaux chanteurs, les, les gens qui ont le talent de chanter. Dieu nous a donné tout ça, donc euh, tout, tout ce qui est l'orchestre à l'église et tout, qui souvent en fait euh, nous emmène dans l'adoration. La musique a ce pouvoir de nous emmener dans l'adoration, la l'orange de l'éternel, l'adoration et tout ça. Et en fait, on se disait, arrivera un jour ou peut-être il n'y aura plus tout ça, il n'y aura plus la guitare, il n'y aura plus le piano, il n'y aura plus euh, la chorale de l'église, et tu vas te retrouver toi et toi seul, chez toi, dans ta chambre, et tu devras chanter, tu devras louer, tu devras avoir ton intimité avec Dieu. Est-ce que tu arriverais à entrer en intimité, à ressentir, à entrer dans la présence de Dieu sans, euh, sans l'accompagnement euh, de, des instruments, sans la belle voix du chantre, euh, sans toute cette atmosphère okay, qui, qui crée en fait euh, ou qui favorise euh, ton, ton entrée dans la présence de Dieu une chose qui est sûre c'est qu'il ne faut pas cracher sur ce que Dieu nous donne hein, parce que oui. moi vous savez J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop chanter, j'aime trop aller dans les concerts, j'aime trop aller dans les salons, Parce que j'aime trop, j'aime trop entendre le piano, la guitare, puis les, les gens qui ont le talent de chanter Qui t'emmènent à louer Dieu, ah, franchement recevez des bénédictions parce que vous là, vous savez pas comment vous bénissez euh, Bah vous nous bénissez tout simplement Mais depuis qu'on avait discuté de ça avec mes amis, j'espère que vous me suivez toujours <rire> ah, J'ai essayé de chanter juste ma voix Juste moi, sans le piano derrière, sans le chantre, sans la guitare, juste ma petite voix, chanter des, des louanges que j'aime beaucoup, et puis moi, seulement moi, entrer dans cette présence. moi Parce qu'en fait, je me dis quand je discute avec mon mari, j'ai pas besoin qu'il y ait une mélodie derrière, j'ai besoin qu'il y ait une mélodie derrière pour parler à mon époux. Donc pourquoi pour parler à Jésus, j'ai besoin forcément qu'il y ait le piano, la guitare, le chantre, les paroles en langue, le pasteur et tout ça Non. Chez moi, seul, en toute simplicité, avec ma petite voix, je peux le faire. Et en fait, pour l'année 2021, pour moi, ce sera un peu ça. Ce sera l'année le, le, de la simplicité. Parce que Dieu, il est simple. Dieu, il est simple. Jésus, il est venu sur Terre. Lui qui est fils du Dieu, vivant, créateur de toutes choses, euh, le Dieu qui tient euh, la, le monde juste dans une main et qui peut se mettre tout petit pour entrer dans ton cœur, ce Dieu-là. Okay? Son fils est venu sur terre, il aurait pu venir avec tous les anges, sur son trône, qui le porte-sous le trône, avec tout ton habit de royauté. Il est devenu l'homme le plus simple. <rire> simple. Pour l'année de Médatière, j'ai envie que tu essayes, si tu as envie, euh, ces moments intime avec Dieu, où il n'y a vraiment que toi, ta voix et Dieu. J'ai fait l'expérience et au début, c'était difficile. <rire> parce que moi, euh, j'ai vraiment, en tout cas j'y avais, merci Jésus, j'avais vraiment besoin euh, d'un fond musical pour prier et tout ça. Et là, depuis quelques temps, à force, je remarque que <rire> j'y arrive autant sans musique comme euh, avec la musique. Euh, j'arrive à être concentrée en fait tu vois, parce que des fois j'avais peur de, de partir dans mes pensées et tout, pourtant non j'arrive autant, sans, qu'avec et merci Seigneur pour ça bref, voilà, je voulais juste partager ça euh, est-ce que tu auras compris la vidéo j'espère que oui euh, du coup voilà, que cette année 2021 soit une année euh, dans la simplicité une année dans la simplicité mais la grandeur de Dieu ok euh, je vous souhaite encore euh, tous mes meilleurs voeux que le Seigneur euh, est la première place dans vos vies, encore et encore. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.